Bonjour tout le monde, le cours, ce cours traite l'anatomie de l'utérus. L'utérus est un organe impair, il occupe la partie médiane de l'excavation pelvienne. Il s'agit d'un organe musculaire creux destiné à contenir l'œuf fécondé pendant son développement et à l'expulser. Au moment de l'accouchement, l'utérus subit de notre modification durant toute la période d'activité génitale, mais aussi des modifications gravidiques liées à la grossesse. La connaissance parfaite de son anatomie, ses rapports anatomiques, ses attaches, c'est-à-dire les ligaments, sa vascularisation, est fondamentale pour la pratique aussi bien clinique, radiologique et chirurgicale. La situation de l'utérus. L'utérus occupe le centre de l'excavation pelvienne. Il se situe entre la visie en avant, le rectum en arrière, le vagin en bas, anses intestinale et le colon pelvien sa situation par rapport au squelette, le fond utérin, c'est-à-dire la partie la plus haute, elle est à 2,5 cm derrière la symphyse pubienne. Le col utérin, par contre, il se projette à la hauteur des épines sciatiques. Concernant son orientation au niveau de l'excavation pelvienne, elle est variable d'une femme à l'autre et selon l'état de la répression du rectum et de la vis. En général, l'axe de l'utérus par rapport à l'axe du vagin, elle fait un angle de 90 degrés. Mais on définit l'antéflexion et l'antéversion. L'antiflexion, c'est par rapport à l'axe du corps utérin par rapport à à l'axe du col utérin. Cette antiflexion, il fait un angle de 110 à 120 degrés et qui est ouvert en bas et en avant. L'antiversion, ça concerne l'axe du corps utérin par rapport au bassin et il détermine un angle ouvert en avant et en bas et il est appelé angle de version. En général, l'utérus est antéfléchi et antéversé. Pour la forme et la configuration externe, l'utérus a une forme périforme à sommet tronqué et aplati avec trois segments. On distingue de haut en bas le corps utérin. Puis lisse, météorin et le col utérin en bas. Concernant le corps utérin, il a une forme conoïde et aplatie d'avant en arrière et on, on décrit deux faces. Une face entéro-inférieure ou antérieure, elle est convexe et lisse, et une face postéro-supérieure, plus convexe et parcourue par une crête mousse médiane. Le corps utérin décrit aussi trois bords, deux bords latéraux qui sont larges et arrondis et un bord supérieur qui est épais et large appelé fendus ou fond utérin. Il décrit aussi trois ongles, deux latéraux appelés aussi cornes utérines qui, se, qui prolongent le fond utérin et se continue avec les trompes et un angle inférieur qui se confond avec l'isthme utérin à la hauteur de l'orifice interne du col utérin. L'isthme utérin il sépare le corps utérin du col utérin, c'est le segment le plus rétréci et qui donne insertion des ligaments solides, et les ligaments sacrés. Le col utérin, il a une forme cylindrique, donne insertion au vagin qui le divise en deux portions, une portion intravaginale ou vaginale et une portion supravaginale. Le col utérin décrit deux faces, une antérieure et une postérieure qui sont tous les deux convexes deux bords latéraux qui sont arrondis et épais, une extrémité supérieure qui se confond avec l'isthme utérin en regard de l'orifice interne du col utérin, une extrémité inférieure qui est intravaginale et qui est appelée musée de tonche et qui est percée en son centre d'un orifice appelé Orifice externe du col Concernant la configuration interne de l'utérus, cette configuration peut être étudiée par l'hystérographie, la radiographie de la cavité utérine après injection d'un produit de contraste, et l'hystéroscopie Par visualisation directe à l'aide d'une caméra, on peut visualiser la configuration interne aussi bien de l'endocole que de la cavité utérine. L'utérus qui est un organe creux, il va comprendre la cavité utérine qui répond au corps utérin et le canal cervical qui répond au col utérin. Concernant la cavité utérine, elle est virtuelle elle est de forme triangulaire avec deux bords latéraux convexes, un bord supérieur, deux angles latéraux qui se continuent avec les trempes par les orifices tubaires. Le canal cervical est fusiforme et s'étend de l'orifice externe du col à l'orifice interne du col le canal cervical a des parois antérieures et postérieures et qui sont marquées par les plis palmés, d'où partent des plis transversaux. Les plis palmés avec les plis transversaux forment ce qu'on appelle l'arbre de vie. Pour les dimensions, ils sont très variables en fonction de chaque femme, mais c'est surtout durant la, euh, la euh, euh, période de vie. Le poids en général chez l'adulte, il varie de 50 à 70 grammes en fonction surtout de la parité, le nombre d'accouchements de la, de la femme. C'est une cavité virtuelle, mais si on injecte par Exemple du sérum, cette capacité peut atteindre 4 à 5 millilitres. Concernant la longueur, au niveau du corps utérin, il varie de 3,5 à 5,5 cm. L'isme, qui est le segment le plus rétréci, il fait une longueur de 0,5 cm et le col utérin, il fait 2,5 cm. 3,5 cm concernant la largeur au niveau du fond il est beaucoup plus large elle fait 4 à 5 cm et au niveau du col il fait 2 à 2,5 cm au niveau du col bien évidemment pour une épaisseur de 2 cm et c'est très important d'avoir le rapport du corps, du corps utérin sur le col les deux 3 sur 2 contrairement à chez la, euh, la femme avant la puberté, elle fait presque euh, 1 sur 1. La structure de l'utérus. On va trouver la séreuse péritoniale, la musculeuse qui est dite myomètre au niveau du corps utérin, et la tunique interne qui est la muqueuse, et au niveau de la cavité euh, de l'endomètre, au niveau de, du corps utérin. Elle est appelée endomètre. Concernant la séreuse péritoniale, elle est très adhérente au fond utérin et qui va recouvrir la paroi antérieure du corps utérin et toute la paroi postérieure de l'utérus. Cette séreuse, elle est facilement décollable au niveau de l'isthme, c'est pourquoi lorsqu'on veut séparé entre la visie et l'utérus, par exemple pour l'ablation de l'utérus. Donc, cette séparation est amorcée à ce niveau-là. Alors, au niveau antérieur, il va former le cul de sac visico-utérin et en arrière, il va former le cul de sac recto-utérin, appelé le, le cul de sac de, de deux glaces Les deux feuilles antérieures et postérieures forment en latéral par rapport à l'utérus les deux feuilles des ligaments large au niveau des bords latéraux de l'utérus. À côté de la sérieuse, il y a la musculeuse dite myomètre au niveau du corps utérin, les fibres musculaires lisses il se, dé, il se pose en trois couches, une couche interne qui est longitudinale, mince, une couche beaucoup plus épaisse, moyenne, qui est de type plexiforme, et c'est très très important parce qu'elle va contenir les vaisseaux, et une couche interne qui est circulaire. Par contre, au niveau du col utérin, le col utérin est pauvre, en fibres musculaire. La muqueuse dite endomètre au niveau du corps utérin, elle est de type glandulaire avec deux couches, une couche basale et euh, une couche euh, superficielle dite aussi fonctionnelle. Cette couche fonctionnelle superficielle, celle qui est responsable de son des de règles par la desquamation, et la couche basale, elle elle, c'est l'élément principal de la régénération cyclique de l'endomètre. Au niveau du utérin, on va trouver deux types de muqueuses. Une muqueuse dite endocervicale, qui est cylindrique, de type glandulaire. Et une couche, et une muqueuse exocervicale, représentée par un épithélium stratifié. Pavimenté. les ligaments de l'utérus, il y a plusieurs ligaments mais en général dans la majorité des cas c'est beaucoup plus des éléments d'orientation que des éléments de solidité ou d'attache on va trouver les ligaments larges aux dix ligaments latéraux qui s'insèrent au niveau du bord latéral de l'utérus pour aller jusqu'à la paroi pelvienne les ligaments ronds au ligament antérieur, c'est beaucoup plus aussi un ligament ou un, un, ligament, un élément d'orientation ou d'un élément de solidité, les ligaments utéro-ovariens ou ligaments propres de l'ovaire, les ligaments visico-utérins, hein, le ligament le plus solide, c'est le ligament utéro-sacré, dit postérieur ici, qui va amarrer le, le col au niveau de l'hysme vers la paroi postérieure. Et puis, au niveau de la partie encore basse, il y a les paramètres, un élément important, un élément anatomique important, parce que c'est à ce niveau-là où l'artère utérine qui vascularise l'utérus va se croiser avec l'urtère qui descend vers l'utérus la visie. Pour beaucoup plus en bas, il y a le paracervix ou le paravagin. La fixité de l'utérus elle est différente du col utérin par rapport au col utérin. Le corps utérin, elle est beaucoup plus mobile par rapport au col et cette fixité, elle est assurée par les ligaments larges et les ligaments ronds, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus d'éléments d'orientation de l'utérus. Par contre, le col utérin il est beaucoup plus fixe que le corps utérin. Elle est fixée par son insertion au niveau du vagin, mais surtout par les structures musculo-aponévrotiques du diaphragme pelvien et du périnée et par aussi les ligaments uterosacrés qui sont des ligaments très solides, et secondairement par les paramètres et le paracervix. Quels sont les rapports maintenant de l'utérus? On va parler des rapports de la portion supravaginale de l'utérus, c'est-à-dire une partie du col qui n'est pas au niveau du vagin, l'isthme et le corps utérin, sa face entéro-inférieure, est recouverte par le péritoine et répond à la face utérine de la visie par l'intermédiaire du cul-de-sac visico-utérin. La portion supravaginale du col et de l'isthme sont séparées de la partie rétro-trigunale de la visie par le septum visico-utérin puis la face postéro supérieure elle est séparée du rectum par le cul-de-sac recto-utérin ou le cul-de-sac de -sac De Glace. Pour les bords du corps utérin le mésomètre le mésomètre qui contient euh, l'artère utérine et ses des plexus veineux des lymphatiques utérovaginaux, le nerf latéral de l'utérus et le canal longitudinal de l'épophoron qui est un vestige. Pour les rapports de la portion supravaginale du col, il y a le paramètre, c'est là où se fait le croisement entre l'urtère qui descend vers la visie et l'artère utérine qui décrit une crosse pour remonter le long du bord latéral de l'utérus pour euh, donner vascularisation à l'utérus et aux annexes ce paramètre il contient l'artère utérine et ses branches visico-vaginales et les branches cervico-vaginales il contient aussi l'artère vaginale longue, l'uretère, des plexus veineux pré- et rétro-uréthériques et, et le plexus nerveux puis on a le fond utérin qui va avoir des, ra des rapports avec les et les onces grêles. Quels sont les rapports de la portion vaginale du col utérin? C'est-à-dire, c'est des rapports qui se font par l'intermédiaire du vagin. Donc la portion vaginale du col utérin elle fait saillie. Dans le fornix vaginal est séparé de la paroi vaginale par un cul-de-sac annulaire. Qu'est-ce qu'on va trouver en avant Il y a le septum visico-vaginal, il y a le trigone visical, rapport très important, et les, euh, la partie terminale des deux urtères. Et latéralement, on va trouver le paracervix et en arrière, la portion vaginale du utérin, à travers le vagin va répondre au cul de sac de glace et au rectum. Concernant la vascularisation, la vascularisation artérielle elle provient essentiellement de l'artère utérine, secondairement l'artère ovarienne et l'artère du ligament rond. L'artère utérine qui est très réflexieuse et très longue, euh, puisque mesure 12 à 15 cm. Son origine, c'est l'artère iliaque interne. Il décrit trois trajets. Un trajet para, euh, parital, un trajet paramétrial et un trajet mésométrial le long du bord latéral de l'utérus. Et il se termine au niveau de la corne utérine en un rameau tubère médial et un rameau ovarien médial. Et puis, l'artère euh, ovarienne qui va donner des branches aussi pour vasculariser la partie haute l'utérus et l'artère du ligament en rond qui suit le ligament rond et qui naît à partir de l'artère épigastrique inférieure. Le retour veineux il ne se fait pas des plexus veineux utéro vaginal il y a un réseau rétro urétérique et un réseau pré urétérique et qui va euh, se jeter au niveau de la veine épogastrique. Les lymphatiques, le drainage lymphatique est très très important à connaître parce que les cancers de l'utérus sont des cancers lymphophiles, c'est-à-dire la propagation de ces cancers peut se faire le long des vaisseaux lymphatiques et des nœuds lymphatiques, des ganglions lymphatiques. L'origine, il y a trois réseaux d'origine muqueuse, musculeuse et serreuse. Pour le réseau supérieur, qui draine essentiellement le corps utérin avec trois pédicules ovarien, iliaque externe et antérieur. Et puis, le réseau qui draine l'isthme et le col -utérin avec trois pédicules mais surtout l'iliaque externe pré-euretérique l'iliac interne rétro et postérieure vers les gonglions sacrés et du promontoire mais le, le, la, la chaîne la plus importante c'est euh, l'iliac externe Quelles sont les modifications qui se produisent au moment de la grossesse? Donc l'utérus, c'est un organe évolutif et qui va s'adapter au développement de, du conceptus, du bébé. Et au cours de la grossesse, en fonction du terme de la grossesse, on va décrire trois segments, le corps utérin, et puis il y a une apparition surtout en fin de grossesse, d'un élément très très important, c'est le segment inférieur, et puis euh, nous, nous avons le col utérin. Donc, un utérus gravide, surtout en fin de grossesse, on décrit le corps utérin, le segment inférieur et le col utérin. Chaque segment il a un rôle spécifique, et puis il y a des modifications structurelles très très importantes, au niveau des trois segments et au niveau des rapports de l'utérus il y a des modifications très très importantes en fonction de l'âge de la grossesse au plan pratique donc sur le plan clinique euh, le toucher vaginal associé au palpé abdominal donc on va peut palper examiner le col utérin et estimer la taille de l'utérus avec le toucher vaginal couplé au palpé abdominal, mais aussi on peut voir directement la portion euh, du col, la portion intravaginale, par un examen sous qui va écarter les parois du vagin et on va les regarder directement au niveau du col utérin. L'utérus est très bien exploré par l'échographie, la cavité utérine peut être explorée par l'hystérographie et sur le plan pathologique, euh, selon l'origine embryologique, on peut avoir plusieurs types de malformations utérines et puis l'utérus est le siège de pathologie, qu'il soit euh, bénigne ou maligne. Et sur le plan euh, chirurgical, on peut opérer l'utérus soit par voie endoscopique, soit par hystéroscopie, s'il y a une pathologie par exemple au niveau de la cavité utérine, on peut la traiter par hystéroscopie et euh, sinon par euh, la scélioscopie, ce qu'on appelle aussi la, la paroscopie et quand on ouvre, hein, on, fait, on, on parle de la parotomie on va voir quelques schémas donc, comme j'ai dit, l'utérus occupe la partie centrale de la cavité pelvienne avec la visie en avant et le rectum derrière. Et on voit ici le cul de sac de Douglas avec le ligament utérosacré et en latéral, la trempe avec les ovaires et là, en antérieur, le ligament orange on peut voir ici en bleu la séreuse qui, euh, à partir de la euh, péritoine paritale, vient ici pour recouvrir la partie supérieure de la vessie. Il va se réfléchir à la hauteur de l'isthme utérin pour recouvrir toute la partie antérieure du corps utérin. Il s'attache d'une manière intime avec le fendus et elle descend, elle descend au niveau de la face euh, postérieure supérieure de l'utérus pour arriver hein, jusqu'au niveau là euh, même euh, au niveau des 200 arrivant jusqu'à 2 cm du vagin pour se réfléchir sur le rectum et constituer ce niveau là la partie la plus déclive de la, la grande cavité abdominopervienne appelée Lequel, le cul de sac de De Glace. Là, c'est une vue célioscopique. Hein, donc, à, à travers une caméra menée euh, d'un optique, on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur. On voit ici euh, la, euh, la visie, euh, le ligament en antérieur, un récissus pré, euh, pré la trompe, l'ovaire blanc nacré et les ligaments euh, utérosacrés avec la partie la plus déclive de la grande cavité abdominopérvienne qui est le cul de sac de de glace. Là, on voit le corps utérin, l'isthme et la portion intravaginale du col utérin. Là, pour voir la configuration... Euh, Là, pour vous montrer, là c'est la vici, là c'est l'utérus, là vous montrer le croisement entre l'artère utérine qui décrit une crosse à ce niveau-là pour monter le long du bord latéral de l'utérus dans le mésomètre, et l'urtère qui va se jeter au niveau du trigone visical. Là, pour vous montrer la structure de l'utérus, en particulier le le myomètre avec les, ces trois couches et la couche moyenne, la couche plexiforme, contient ces vaisseaux-là. Et au moment de l'accouchement, ces vaisseaux restent ouverts et quand il y a une contraction de, de, ces, euh, de ces fibres musculaires plexiformes, il va faire l'hémostase. Et ça, c'est capital, c'est pourquoi euh, si l'utérus ne se rétracte pas il ne se contracte pas on, euh, on peut avoir une hémorragie grave au moment de l'accouchement la configuration interne peut être étudiée par l'hystéroscopie. là on voit euh, ce qui se passe au niveau du canal endocervical là une vue sur l'orifice le, le, euh, interne du col utérin qui correspond à l'isthme utérin. Là, une vue de la cavité utérine et on voit, on devine les deux utérums tubères. Et là, une photo d'un utérum tubère On a parlé des modifications anatomiques qui sont très très importantes au cours de, euh, au cours de la grossesse avec le corps utérin ici, la portion spécifique de la grossesse, c'est le segment inférieur, et puis on a le col à ce niveau-là. Là, pour vous montrer l'utérus gravide, eh, qui va euh, petit à petit, avec l'âge de la grossesse, euh, il y aura beaucoup de modifications des rapports, et pour vous donner un exemple, et c'est quelque chose de capital, euh, le ceco appendice qui va remonter petit à petit avec l'utérus pour arriver en, en sous-hépatique en, en fin de grossesse. C'est euh, la connaissance de ces modifications gravidiques, c'est quelque chose de très très important, parce que par exemple pour une appendicite, une inflammation, une infection de l'appendice, euh, pour faire le diagnostic on parle au niveau de la fosse iliaque euh, droite, c'est le point de McBurney, mais au cours de la grossesse, il faut tenir compte de l'ascension de ce appendices Donc il faut en tenir compte. Je vous remercie.